Je m'appelle Paul Van Bar, je suis un master de modélisation des systèmes à l'Université paul Sabatier à Toulouse. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mon stage donc, qui est encadré par Olivier Ferron de l'UMR L.A. Côté-Panmarre, ainsi que par Rod Vialax et de l'UMR D.A. Donc mon stage a porté sur la contribution à la calibration d'un modèle spatialement explicite représentant la chaîne cryptophique, belcra, plus rond et mi-naturel. Donc quelques éléments de contexte généraux, face aux enjeux agricoles actuels, c'est-à-dire grossièrement de maintenir la production tout en répondant à des enjeux écologiques et économiques, les systèmes agroécologiques apparaissent comme une alternative intéressante. Et ces systèmes placent au cœur de leur processus de production les services écosystémiques. Et parmi ces services écosystémiques, on va être particulièrement intéressé par celui de la régulation biologique des bioagresseurs par leurs ennemis naturels. Donc par régulation biologique, j'entends la mise en place de pratiques et d'activités agricoles permettant de maintenir les populations de biologisteurs sous un seuil acceptable en vue de répondre à des objectifs agronomiques. Il ressort de la littérature scientifique mobilisée qu'il y a un effet positif de l'hétérogénéité du paysage sur le biocontrôle des ravageurs, mais que la déclinaison de cet effet en modalité de gestion du paysage est rendue difficile de par la forte contexte dépendance des différents cas il ressort qu'il y a une dépendance notamment vis-à-vis de l'espèce ou de la culture considérée. Donc, afin d'analyser les services de régulation biologique, il y a une nécessité de considérer une chaîne tritrophique de l'étude. Donc, le projet dans lequel s'insiste le stage étudie plus précisément la chaîne tritrophique, bête râpe plus rond, naturelle. Donc, on se focalise sur cette chaîne tritrophique, dû au fait que les que les sont en croix à la genou de la betterave, qui est un complexe viral. Qui infectent les betteraves sucrières et déclenchent une maladie foliaire qui va impacter négativement le stockage du sucre dans les racines et donc entraîner des pertes de production importantes. Ce virus est transmis par un vecteur, à savoir les putrons, et pendant des décennies, les pesticides ont été utilisés comme méthode de lutte contre ces putrons. Mais ces produits montrent aujourd'hui de nombreuses limites et certains sont sujets à des interdictions, comme les néonicotinoïdes. Donc, le projet s'intéresse à développer des solutions alternatives opérationnelles, donc dans le cadre du PNRI, le plan national de recherche et d'innovation. Et plus précisément, ce projet s'insère dans l'acte d'identification et démonstration des leviers de régulation biologique à l'échelle du paysage. Donc, une approche par modélisation est utilisée, donc à savoir le développement d'un modèle mécaniste et spatialement explicite qui explore les relations centrées sur la chaîne rétrovique, donc, de façon simplifiée on va avoir les putrons verts qui ont un impact négatif sur la betterave de par la transmission de la genèse de la betterave. On a les ennemis naturels qui ont un potentiel de régulation biologique sur les putrons verts donc par prédation ou par avétisme. On observe que sur nos entités d'intérêt il y a des compartiments qui sont en quelque sorte des compartiments d'activité qui vont être déclenchés selon les conditions climatiques. Donc plus précisément selon une somme de température moyenne. Et que donc, à titre d'exemple, en hiver, les pucerons verts et les ennemis naturels sont dans une phase d'hivermation. Et au-delà d'une certaine température, les pucerons verts vont, vont, vont rentrer en colonisation, en croissance, en migration, etc. Donc, selon la variabilité climatique interannuelle, les dynamiques de nos entités d'intérêt sont amenées à être euh, distinctes. On va également avoir un effet du paysage qui est positif à la fois sur les ennemis naturels et sur les pucerons verts, selon euh, les habitats semi-naturels ou les cultures présentes. Le paysage lui également évolue d'année en année selon les pratiques ou les rotations culturelles, et donc les effets sont amenés également à évoluer euh, dans le temps. Et on a enfin l'impact des pesticides qui a un effet négatif euh, sur les insectes, donc sur les ennemis naturels et les pucerons. verts donc le modèle développé a deux grands objectifs principaux. En premier temps, l'exploration des scénarios de gestion des paysages, donc d'identifier des scénarios qui permettent de favoriser le contrôle et de réduire la propagation de la maladie. Et en second temps, l'identification des besoins de recherche. C'est un modèle mécaniste qui va donc représenter et modéliser les processus inhérents propres aux compartiments présentés précédemment. Et donc, un état de l'art d'une potentielle disparité des connaissances sur les disciplines mobilisées euh, pourra être développé et euh, éventuellement des fonds de recherche pour le pourront être ciblés. Donc, c'est un modèle d'exploration des leviers d'action. Concernant mon stage, euh, l'objectif de celui-ci est de consister euh, à une contribution de la calibration de ce dernier. Donc, par calibration, j'entends l'étude de la pertinence et de l'adéquation entre le modèle et le phénomène réel. Donc, c'est l'essentiel en plus. Donc, euh, pour contribuer à cette calibration, j'ai analysé un jeu de données surveillance qui a permis en premier temps euh, de sélectionner des parcelles qui caractérisaient un suivi régulier sur les pucerons et les naturels et sur la jaunisse sur plusieurs années, donc afin de caractériser la dynamique temporelle à la fois intra- et interannuelle, Et euh, j'ai sélectionné euh, les paysages environnants, les parcelles sélectionnées, de façon à représenter euh, les rotations, assoiements et les applications naturels de façon... Euh, à, euh, à caractériser la dynamique spatiale interannuelle. Donc pour représenter plus fidèlement mon travail, je vais scindler euh, en quatre parties, Donc, alors, en temps la sélection des parcelles, puis la définition des paysages simulés, euh, en troisième partie, la mise en place d'un protocole de géotraitement pour cartographier les paysages, et enfin la représentation et transformation des observations et des en vue de les comparer aux sorties du modèle. Donc vis-à-vis de... Euh, la sélection des parcelles. Je me suis basé sur un jeu de données qui est fourni par l'ITB, l'Institut technique de la betterave, qui a donc réalisé un suivi sur les betteraves nucléaires de 2009 à 2021, au moins sans l'utilisation de produits néonicotinoïdes. Et donc, afin de sélectionner des parcelles qui réalisent un suivi continu sur nos entités d'intérêt, pour chaque organisme et pour chaque année, j'ai défini un histogramme qui traduit l'effort d'observation journalier afin de définir des périodes d'activité. Et ensuite, j'ai sélectionné des parcelles qui euh, consignaient à minima une observation par mois et sur deux mois consécutifs, Donc, de façon à caractériser la dynamique euh, intra-humaine. Euh, il ressort de ces premières sélections que les démis naturels n'ont pas pu être sélectionnés, dû à un suivi qui n'était pas suffisamment euh, fin. Donc, les sélections ont uniquement été faites sur les butrons et sur la jeunesse Donc, il ressort de ces sélections que sur les 107 parcelles ayant observé la jeunesse euh, uniquement 23% des parcelles ont fait l'objet d'un suivi régulier et sur les 690 euh, parcelles ayant observées en uniquement 27% euh, ont fait l'objet d'un suivi régulier, donc à savoir environ un quart à chaque fois. Et on observe également euh, un effort d'observation interannuel. Euh, qui est assez disparate, avec en 2019 euh, très peu euh, de parcelles qui ont été sélectionnées, contrairement aux années 2020, où on a un regain qui peut être en partie expliqué euh, par une forte population des plus euh, Donc, maintenant que les parcelles euh, on a pu donc sélectionner en premier temps les parcelles qui ont réalisé un suivi régulier sur les plus qu'on sur la janisse et on s'intéresse aux parcelles qui ont réalisé ce suivi conjointement. Donc cela est réalisé tout simplement par le fait que chaque parcelle possède un objectif unique. Donc on regarde dans chaque liste quelles sont les parcelles et lesquelles on réalise le suivi conjoint. Puis ensuite on les représente sur système d'information géographique et par méthode d'intersection, on peut déterminer quelles parcelles sont présentes dans des unitages proches. Donc, il ressort de cette analyse euh, qu'aucune euh, parcelle est ressortie euh, d'une. Euh, qu'il n'y a aucune parcelle en 2009 qui a révélé un suivi conjoint à la fois sur l'Ipuscon et sur l'Iponis, pardon, que 20 parcelles ont été sélectionnées en 2020 et 15 en 2021, et que parmi ces 20 et 15 parcelles, il y avait 9 parcelles qui se situaient dans des paysages proches de 25 km. Donc, euh, celles-ci sont relativement proches, comme on observe euh, sur la figure de droite, avec une distance environ de 15-20 km entre les et elles sont toutes situées dans le sud du bassin parisien, donc entre Orléans, Chartres euh, et Melun, qui est une zone euh, caractéristique de production d'être à Donc maintenant que les parcelles ont pu être sélectionnées, on s'intéresse à représenter le paysage environnant ces parcelles. Donc à savoir définir euh, la nature des cultures, les séquences culturales euh, sur euh, notre période d'intérêt, donc 2019 à 2021, euh, et enfin euh, définir la disposition spatiale des habitations naturelles. Donc, concernant la nature des cultures, je me suis basé sur la déclaration des agriculteurs euh, à la PAC, la politique agricole commune, donc qui sont consignées dans le RTG, le registre Donc Ces données ont peut-être récoltées pour 2019 et 2020, elles ne sont pas encore parues pour 2021. Donc Pour l'année 2021, je me suis basé sur OZO, qui est une cartographie automatique d'occupation des sols euh, qui est fournie par télédélection. Et donc en couplant ces deux bases de données, j'ai dû définir euh, les séquences culturelles. Donc pour 2019 à 2020, j'ai utilisé le logiciel RTG Explorer qui, est défini, hein, qui a été produit, entre autres, euh, par Philippe Martin de l'InRey, qui m'a permis, euh, qui permis pardon, en fournissant les données RTG euh, et euh, les paysages, de définir les assemblements entre 2019 et 2020. Et pour l'année 2021, j'ai utilisé la carte rose j'ai réalisé des protocoles d'intersection et des traitements sur Fujis et Excel pour donc définir euh, les séquences culturelles jusqu'à 2021. Euh, donc il ressort euh, de ceci qu'on a des paysages particuliers, bon, on ne voit pas en main droite, mais la parcelle sélectionnée en rouge qui est 32,5 hectares, euh, et on a donc sa séquence culturelle qui de tête est forte le sol, puis c'est à la panique. Vis-à-vis euh, -vis des habitats semi-naturels, je me suis basé sur la cartographie des détopo, qui est fournie par l'IGN et qui définit les infrastructures paysagères nationales avec une couche de végétation, donc, qui définit les forêts et les bois, qui sont des classes suffisamment discriminées euh, pour le modèle. Et j'ai simplement ajouté euh, par fusion des prairies permanentes qui sont, elles, déclarées par les agriculteurs dans le registre parcénatarique. Donc, on a aussi, euh, comme on observe ici en vert, à une disposition spatiale des habitats semi-naturels euh, sur nos paysages. Donc maintenant que les parcelles sont sélectionnées et que les paysages sont représentés, euh, on peut réaliser une première simulation du modèle et on s'est intéressé d'abord euh, à sélectionner un paysage à simuler prioritairement selon les données biologiques qui sont d'avance euh, au sein du paysage et selon la qualité de cette ville. les données biologiques ont été euh, discriminées selon quatre critères, à savoir le nombre d'observations, euh, le nombre d'observations en 2020 sans traitement accessible et de même pour 2021, et ensuite le nombre d'observations euh, d'affaires, parce que les pucerons peuvent être de deux morts, ou terre où il est. Chacun possède un comportement et une capacité de dissémination différente, et donc un rôle dans l'épidémiologie euh, qui est distinct. Donc il est important de euh, bien faire la distinction entre ces deux morts. Donc il ressort que la zone S a été sélectionnée, de par le fait qu'elle possède le plus grand nombre d'observations totales, euh, de par le fait qu'il y a une parité d'observations interannuelles, donc avec euh, 15 observations en 2020, et 12 observations en 2021, tandis que sur les autres zones, il y a toujours deux à trois fois plus d'observations euh, d'une année par rapport à l'autre. On a également, entre guillemets, uniquement la moitié des données euh, qui sont suées à des traitements impossibles, ce qui reste relativement faible, et enfin, on a une parité d'observations euh, entre les morfles et les morfles euh, vis à Vis-à-vis du paysage, donc sur cette représentation euh, tridimensionnelle qui représente le triplé, betteraves, habitat semi-naturel comme colza. Euh, la zone est, donc si on retrouve euh, juste ici, est caractérisée par une forte proportion d'habitats semi avec euh, 677 hectares. On retrouve euh, par rapport aux autres paysages une faible proportion de avec 932 hectares et également une faible proportion de colza avec 553 hectares. Donc ce paysage reste tout de même assez intéressant malgré le fait qu'il y ait peu de betteraves car il est assez hétérogène, en tout cas par rapport à ces trois cultures ayant un rôle très important dans le modèle. Euh, et donc la première simulation euh, va se réaliser sur bah, ce image. Enfin, euh, la dernière partie de mon travail a consisté euh, à, euh, à fournir euh, les données euh, afin de réaliser une première calibration du modèle. Donc on ne voit pas tout en haut, mais les données simulées du modèle, uniquement vis-à-vis -vis de la dynamique des pucerons, euh, sont un nombre de pucerons par étape. Or, nos données observées, qui ont été consignées dans le protocole, sont très majoritairement des pourcentages de plantes infestées par des délais ou par des élèves. En explorant euh, le jeu de données qui m'a été fourni, certains observateurs consignés à une même date sur une même parcelle à la fois le pourcentage de plantes infestées et un nombre d'affaires ou élèves par plante. Euh, en me basant sur ces données, je n'ai pas pu définir de relation entre ces deux variables dû au fait qu'il y avait une variabilité entre observateurs qui était trop grande, et donc, j'ai dû aller chercher cette relation dans la littérature, en me basant sur le papier d'un chercheur anglais, donc Kendall, qui parvenu en 1992, qui définit donc en ordonnée pour les deux figures un pourcentage de plantes investées, et en abscisse à gauche, un nombre d'élés par plante, et en abscisse à droite, un nombre d'apères par plante. On observe pour les aile à droite qu'il y a un comportement d'agrégation qu'on ne retrouve pas chez les adaptés, donc ce qui est caractéristique de ces stétomorphe, et donc, je me suis basé euh, sur cette transformation pour donc, euh, transformer nos données observées de façon un peu moins à pouvoir les comparer aux données similaires. Mais avant de les comparer, il faut d'abord évaluer la qualité de cette transformation et voir si elle est fiable ou non. Et donc, je vous ai dit que certains observateurs avaient à la fois mesuré un pourcentage de temps et un nombre d'affaires ou délai par temps. Donc, on va comparer la donnée transformée à la donnée observée pour évaluer euh, cette transformation. Donc, la courbe en noir euh, représente euh, un nombre moyen de plus qui a été observé au champ et la courbe en vert représente le pourcentage de plantes infestées euh, mesurées au champ, mais qui est transformée euh, grâce à la relation précédente. Donc on observe qu'il y a un biais qui est caractérisé par une sous-estimation portante. Donc pour corriger ce biais, il y a eu l'ajout d'un biais moyen qui est représenté par la courbe en bleu, et l'ajout d'un biais médian qui est représenté par la courbe en rouge. On voit qu'avec l'ajout de biais, on est sur des ordres de grandeur qui sont déjà beaucoup plus similaires mais que euh, parfois les dynamiques sont décorrélées, on l'observe notamment sur les trois premières observations, avec un nombre moyen qui diminue puis stagne, et inversement, les données transformées qui stagnent puis Donc de façon à évaluer euh, les données transformées vis-à-vis -vis des données observées de façon plus fine, euh, je l'ai également étudié euh, sous, enfin, grâce à trois indicateurs statistiques, le RRMSE, donc le Relative RMSE, qui mesure l'erreur relative, l'Efficiency, qui mesure euh, l'ajustement des données transformées aux données observées, et enfin euh, le mini dias error qui mesure s'il si y a une sous ou une surestimation constante. Euh, donc, euh, en évaluant ces critères sur euh, euh, enfin, les données transformées avec l'ajout de biais moyen et avec l'ajout de biais médian, on observe que les RRMSE euh, restent relativement élevés, donc avec des valeurs qui sont toujours supérieures à 0,2, euh, l'efficience euh, est relativement faible, elle est supérieure à zéro, ce qui signifie que les données transformées sont des meilleurs prédicteurs que la moyenne des données observées. Donc, ça reste une transformation convenable. Mais on observe tout de même qu'il y a, dans le meilleur des cas, un billet qui est quand même assez important avec une sous-estimation constante de 22 000 hectares par hectare. Donc, ça correspond à un 3,2 hectares par planche. Donc, pour conclure, il résulte de l'exploration du jeu de données qu'il y a de nombreux verrous qui sont inhérents au protocole. Alors, en premier euh, temps, le manque de régularité et de suivi des parcelles, uniquement un quart euh, des parcelles de jeunes et de pucerons ont fait l'objet d'un suivi régulier. Les ennemis naturels n'ont pas pu être caractérisés. On a pu également observer euh, des problèmes dans la formation vis-à-vis de la communication sur les variables d'observation, notamment avec les pourcentages de plantes attestées par les satères qui sont assez faciles à mesurer au champ et qui normalement permettent une bonne translation euh, vers des nombres moyens euh, de pucerons par trans. Et également, une recommandation pourrait être de rallier des suivis qui sont réalisés dans des paysages plus proches. Par exemple, pour l'année 2021, aucune parcelle n'a pu être sélectionnée vis-à-vis -vis du suivi conjoint des pucerons et la jaunisse, dû au fait qu'il y avait une très grande disparité spatiale entre les pucerons et la jaunisse. Ensuite, vis-à-vis -vis des données transformées, ceux-ci sont des estimateurs peu satisfaisants, avec un biais important, mais qui est inhérent à la transformation. Une comparaison pourra quand même être faite entre les données transformées et les données simulées vis-à-vis des ordres de grandeur et des dynamiques représentées. Il y a également une calibration qui pourra se réaliser sur les valeurs de l'analyse. Nice. Et également, une analyse de sensibilité pourrait être intéressante, car elle ne dépend pas des données, et aurait permis d'identifier le poids des différents processus et compartiments qui sont représentés dans le modèle. Voilà. Merci pour votre réponse.